et quand il y avait des gens dans la rue, ils le disaient à haute voix, quoi, non, non. Darwish, il incarne la Palestine. Il a, sa famille a dû partir en 48, et, il a, et toute sa poésie dit l'exil, quoi, le, tu vois, voilà. Et donc je prends les poètes, parce que le, le, le, leur image incarne leur temps. Alors, euh, Monsieur Bolloré et M. Niel, bonjour. Nous avons réuni cette commission car, en tant que grand patron, vous n'êtes pas satisfait de cette réforme des retraites. Vous avez donc euh, la parole. Moi, j'ai commencé à bosser à l'âge de 6 ans, en volant les billes de mes camarades à l'école. Après, durant ma carrière, j'ai brassé tellement de thunes que je ne peux plus me servir de mes mains. Je ne peux même plus serrer de paluches, demander à ma femme, impossible de tailler mes rosiers, mes menottes sont paralysées. Alors un peu de décence, hein. la retraite à 58 ans, pas plus. Bon écoutez-moi, euh, bon euh, écoute, j'y ai réfléchi à trois fois, hein. une fois, deux fois, trois fois, euh, voilà. Je pense que votre plan là des retraites c'est pas terrible, terrible. Hein. Et donc euh, je voulais vous dire que euh, 1200 euros par heure, c'est pas terrible, c'est pas terrible. 1200 euros par heure, c'est nul. Euh, voilà la, la baguette de pain, elle à combien actuellement quand tu vas chez Faucheron, ben, c'est à 1000 boules au moins. Bon, et ben, et ben voilà, il ben, faudrait peut-être faire un petit effort, balancer un peu de la caillasse. Quoi. De la, lancer de la caillasse. Quoi. Alors, t'es perdue <rire> bah, Oui, c'est mon premier congrès. Impressionnant, il y a du monde, on va voir euh, ce que ça va donner. C'est un peu grand et je cherche mes camarades avec tu je bien normalement. Ce qui me surprend c'est qu'on commence euh, le congrès par un, un espace euh, digne d'un salon professionnel, euh, commercial. Pour l'instant ça se passe bien, donc on va voir comment ça avance et, et comment ça Par contre le niveau de transport pour venir jusqu'ici c'est un peu plus compliqué. Justement.